Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous. On patientait quelques instants parce qu'on savait qu'il y avait plusieurs personnes qui n'étaient pas encore arrivées parmi nous. Il y était quatre, donc je partirai ça, ça fait votre affaire. Parfait. Donc euh, je commence tout de suite avec notre première diapositive en vous lisant une citation de, de Saint-Exupéry. La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose qu'une pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient un temple. C'est l'idée. Du mouvement Moi, je partage. Je vous lis deux autres situations. « En travaillant ensemble et en réunissant nos richesses, nous pouvons accomplir de grandes choses. » De Ronald Reagan. « Le travail individuel permet de gagner un match, mais c'est l'esprit d'équipe et l'intelligence collective qui permet de gagner la Coupe du monde. » Donc, Aimé Jacquet, un joueur et entraîneur de football, de, de, de soccer français. C'est ce qui donne l'esprit, le ton à notre mouvement qu'on veut partir. Je vous euh, fais jouer un message du directeur général de la Commission scolaire de la Bourse et de Chemin. Bonjour à vous tous. En ces temps de COVID, le système scolaire québécois est bouleversé. Les élèves du Québec se voient contraints d'être formés à distance. Les enseignants doivent s'approprier de nouvelles méthodes pour faire apprendre les élèves. Ils ont besoin de matériel pédagogique conçu pour la formation à distance. Le centre de services scolaires Beau et Chemin a donné gratuitement au Québec ses contenus de cours en ligne. Certes, ce n'est pas parfait, c'est cependant un excellent point de départ pour un enseignant. Il pourra, par la suite, le modifier à sa guise. J'ai su que partout au Québec, des conseillers pédagogiques des animateurs-récits et de nombreux enseignants produisent des contenus d'apprentissage pour leurs élèves. Ce sont très souvent des contenus de grande qualité. Imaginez si ces contenus d'apprentissage étaient disponibles pour tous les élèves québécois. Il serait beaucoup plus facile de traverser la COVID. Le Centre de services Scolaire de la beauce sept chemin a partagé ces contenus d'apprentissage. Est-ce que vous partagerez les vôtres? Au CSSBE, on partage. En tout cas, moi, je partage. Et vous maintenant? Donc, c'est le message que le directeur général de la commission scolaire vous envoie et va envoyer à tous les directeurs généraux des commissions scolaires aujourd'hui normalement. Je poursuis la présentation en vous présentant. Je pas dans le bon écran. Des témoignages d'enseignants de conseils pédagogiques qui ont commencé à partager. Donc, je vais peut-être faire jouer le début d'un, on ne les écoutera pas tous parce que c'est. Ça peut être long, mais c'est des gens qui partagent. Le... Bonjour, mon nom est Yvonne Lamontagne, je suis enseignante et j'utilise la plateforme Moodle depuis déjà quelques années. J'ai fait le virage avec la nouvelle programmation qui nous a été proposée dans la dernière année. Et euh, on m'a demandé de vous partager mon gabarit. Il euh, n'y euh, a aucune prétention là-dedans, donc euh, je ne suis pas meilleure que quelqu'un d'autre. C'est juste pour des fois donner des idées à des personnes qui se demandent un petit peu là, comment, euh, comment travailler. J'ai deux cours. Alors, j'ai un cours de première et de deuxième secondaire. Mon cours de première secondaire est disposé de la même manière que mon cours de deuxième. J'ai toujours la page d'accueil. Tous mes chapitres sont disposés dans le haut. Et pour chaque chapitre, c'est à peu près la même chose. Donc, en tête, ensuite la théorie, les exercices et l'évaluation, les sites internet et la révision. Et c'est quand même facile à utiliser. Les élèves s'y retrouvent bien. Donc, euh, je ne sais pas si ça peut être utile à quelqu'un, mais si ça peut aider quelqu'un dans, dans sa programmation de, de, de Moodle ou dans ses débuts. Tant mieux, je serais, je serais bien content pour vous. Alors, euh, c'est ça. Au revoir. Donc, on a euh, le partage d'un gabarit de cours ici. Je ne ferai pas jouer les autres. On a euh, la deuxième vidéo, c'était quelqu'un de, de, de la Beauce qui partage une activité là, sur l'utilisation de la balance, une activité interactive. On a Estelle qui partage sa banque de questions qui est utilisable par Moodle. Donc, On a plein d'enseignants qui commencent à partager de leur, euh, leur euh, matériel pour le rendre disponible aux autres enseignants du Québec et aux autres intervenants du Québec. Bonjour, je m'appelle Patricia, j'enseigne à l'école je je je jean jean Je vous présente l'équipe du euh, SN Récifat. Donc, il y a moi, Étienne Roy, il y a Nathalie Angers qui vous accueille tout à l'heure. Il y a Yvon Kebner, on a Gustavo Bazo qui est notre analyste, on a Guy Gervais, euh, Dominique Gagné, Marie-Claire et Judy euh, Mitchell qui sont les quatre nouveaux de cette année qui euh, vont euh, vous accompagner là, au cours euh, des, des prochains mois là, pour euh, la formation à distance. Donc, euh, c'est avec cette équipe-là qu'on souhaite partir le mouvement Moi, je partage. Donc, euh, c'est quoi le mouvement Moi, je partage? La vision de ça, c'est d'offrir aux élèves du Québec des contenus pédagogiques inter-rétroactifs. C'est un mot qu'on a inventé parce que c'est des contenus interactifs qui permettent d'avoir une rétroaction à l'élève qui sont créés et partagés par des intervenants du Québec. Autrement dit, mettons en commun ce qu'on fait. Et euh, on va en être plus riche, on va en être plus... Euh, tout, tout le monde va être gagnant là, si on, on partage tous ces contenus-là. Euh, je passe la parole à, Denis, à Dominique. Excellent, je vais aussi partager mon écran à l'instant. Et euh, bien, je vous ai envoyé dans le clavardage le lien pour le Wooklap. J'espère que je l'ai pris en copier-coller, je ne suis pas certain que ça a fonctionné pourriez vous me confirmer que vous avez bien le lien pour la prochaine petite activité interactive? Ça va, Dominique, et je l'ai replacé dans le clavardage. Oui, bienvenue merci. à ceux et celles qui se joignent à nous. Là. Je vais afficher les liens là, régulièrement. Génial. Alors, je reviens au diaporama. Et euh, ben, en lien avec la, la belle vision que nous a présentée Étienne, puis en passant, bonjour tout le monde, je suis un des Petit nouveau, de Gagné, gagner 50 comme Sonscala val des et Centre de Service val des et 50 à Récifade avec la belle équipe. Je suis bien content. Puis, bien, en lien avec la vision qui vient de nous être présentée, offrir aux élèves du Québec euh, des contenus pédagogiques inter-rétroactifs créés et partagés pour, par les intervenants du Québec, en lien avec ça, là, ce souhait-là qu'on a, euh, c'est quoi les moyens qu'on devrait prendre euh, pour y arriver? Puis là, on a choisi de. De, de solliciter votre créativité et de ne pas vous brimer du tout. Fait que vous pouvez lancer des idées folles euh, à l'aide du Wootlap, soit des idées un peu utopiques ou des idées très réalistes. Mais ça serait quoi, à votre avis, de bons moyens pour euh, réaliser cette vision-là, pour actualiser cette vision-là, que d'avoir dans les mains d'un aussi grand nombre possible d'enseignants ces fameuses activités-là qui sont interactives et qui offrent de la rétro aux élèves pour, les, pour leur permettre d'apprendre plus efficacement. Alors, je vous invite à contribuer de façon écrite en nous écrivant quelques petits mots euh, de, de moyens que vous envisageriez. Évidemment, le but, ce n'est pas que, que vous sortiez euh, les moyens qu'on a utilisés, mais euh, on, parce que vous êtes un, un excellent public, les récits locaux, les récits nationaux, peut-être qu'on pourrait bifurquer notre « Moi, je partage » avec euh, d'excellentes idées que vous auriez. Puis peut-être qu'il faudrait que j'aille voir le vrai site parce que c'est pour ça que je ne vois rien. J'avais une image du truc. Et puis non, je n'ai quand même pas encore de contribution de votre part. Et pendant ce temps-là, il y en a qui proposaient de chanter tantôt, mais vous ne voulez pas ça de ma part non plus et ça commence à entrer. Euh, donc, une bande annonce une activité pédagogique gagnante. L'aspect marketing, c'est vraiment important, puis on y a pensé un petit peu aussi, c'est une bonne idée. Avoir un espace qui rassemble avec les possibilités de filtrer, super intéressant. Un espace qui rassemble, c'est clair et net. Hein? Euh, c'est ce qu'on ce qu vous propose aujourd'hui. Euh, L'aspect de filtrage est important. C'est sûr qu'il faut toujours faire attention que ça ne devienne pas un, un simple ramassis. Un euh, portail national pour les CSS qui ne veulent pas gérer un module local? C'est une autre question, c'est le fun que ce soit dans les idées folles. Euh, c'est un beau débat ça, à savoir, on devrait-tu avoir un module par CSS ou un, un module euh, provincial? Un espace de partage, un lieu de partage, un bon classement? Ça, c'est intéressant, un bon classement, oui, c'est beau partager, mais il faut aider les gens. On, on a en tête le prof qui a des secondes seulement pour aller magasiner. On ne veut pas que ce soit un fouillis, encore une fois. Bref, étant donné l'heure, je ne vais pas demeurer sur cette diapo plus longtemps. Merci beaucoup de votre contribution. Puis, bien, c'est ça. Voici notre moyen auquel on a pensé. Puis, c'est clair qu'on profite de votre présence aujourd'hui. On va vous solliciter à plusieurs occasions pour bonifier le tout. Mais euh, jusqu'à maintenant, ça ne tient pas pire la route quand même. Euh, Qu'est-ce que c'est notre moyen? C'est un site, le site ena.ericipale.com, qui existait déjà, mais on y a fait grandir une branche là, qui, qui s'appelle « Moi, je partage ». Puis, bien, ce site-là, c'est donc un environnement facilement accessible aux enseignants de la province qui incite au partage de contenus pédagogiques interrétroactifs, comme le disait Étienne tantôt, le beau mot qu'on a inventé, en plus d'offrir ceux qui sont déjà partagés. Bien, tout ça, euh, c'est pourquoi? C'est pour encourager l'utilisation de ces activités-là interactives qui offrent des rétroactions et les enseignants à intégrer Moodle à leur environnement numérique d'apprentissage. Il y a plusieurs enseignants qui ont fait un beau pas euh, récemment avec la pandémie, par exemple, vers Teams ou Classroom. Ils ont commencé à utiliser un, un ENA. Puis, bien, notre intention, c'est de les aider peut-être à faire un autre pas sans nécessairement quitter Teams et Classroom ou d'autres outils qu'ils utilisent, euh, mais peut-être profiter des avantages de Moodle qui est assurément un des, des ENA. Qui offre le plus de souplesse, le, le, un meilleur suivi auprès des élèves. Euh, puis bien, c'est ça, moi je partage, ça vise à les aider à faire ce passage-là. Puis finalement, bien, offrir un complément aux excellents modules des récits nationaux euh, qui, euh, qui sont excellents, comme on dit, mais malheureusement qui ne servent qu'une clientèle. Euh, tu sais, il faut que tu sois au bonième secondaire dans la bonne matière pour avoir l'heureux privilège de pouvoir utiliser ces ressources-là parce que, bien, évidemment, que c'est des ressources qui sont longues à produire. Puis, ce n'est pas disponible pour toutes les, les clientèles, pour toutes les matières. Alors, on, on, est, on a pensé à un complément qui pourrait plus à court terme et à moyen terme répondre à peu près aux mêmes besoins pour les autres enseignants et les autres élèves surtout. Qu'est-ce que c'est moi je partage? Bien, c'est surtout euh, des choses que je peux aller chercher, donc des « je prends ». C'est aussi des « je donne » pour que ce soit possible qu'il y ait des « je prends ». Il faut qu'il y ait des gens qui donnent aussi. Euh, puis ben c'est quoi tous ces contenus-là? Plutôt que de les lire dans cette diapo-ci, je choisis d'aller sur le site lui-même, puis de faire une visite rapide de, ben, sur le site directement dans la section « Moi, je partage », qui va vous être partagée euh, dans le clavardage en plus, en plus d'être sur la diapo de tantôt. Ben, quand j'entre dans « Moi, je partage », je suis tout de suite invité à déposer des contenus euh, ou bien de lire des trucs au sujet de qu'est-ce que c'est que ce mouvement-là. On va vous faire une démonstration tantôt de ce que c'est, mais les fameux contenus qui sont partagés, <coughs> qu -ce, que ce sont des cours Moodle, des banques de questions Moodle, des canevas de cours. Puis un canevas de cours, bien, à l'instar d'un cours complet, ce n'est que la structure du cours, mais c'est quand même pas rien que de pouvoir débuter euh, avec un canevas déjà monté plutôt que de débuter avec un cours vierge pour les enseignants qui, qui débuteraient donc avec Moodle. Mais ce n'est pas juste du mot tout ça, où il y a aussi des canevas de votre page, euh, mais on ouvre la porte aussi à d'autres choses qui sont des activités interactives autres. On n'a pas encore rien à offrir, mais c'est déjà préparé pour recevoir des dépôts. Puis ces activités interactives autres là, et on les voyait bien dans la diapo. Euh, quelles sont-elles? Ce sont euh, des, des formulaires Classroom, ce sont des formulaires Teams, ce sont des barèmes d'évaluation pour Teams ou bien des activités H5P. Donc, ce n'est pas exclusivement du Moodle, euh, mais c'est une de nos intentions d'aider le plus de profs possible qui passeraient à cette plateforme-là. Ah, Sinon, euh, il y a d'autres contenus interactifs euh, qui sont super intéressants et qui méritent d'être partagés, qui, qui, qui résident dans Teams ou bien dans plateforme. Sur ce, je crois que je passerai la parole à Guy. En Oui, alors euh, bonjour. Merci Dominique. Euh, je vais partager mon écran. Puis moi, Je vais arrêter de partager mon écran. Oui. Donc, euh, vous voyez mon écran de partage euh, avec euh, Ana, c'est ça? Non, c'est toujours celui de Dominique. Non, voilà. Ah, c'est toujours celui de Dominique? Oui, Dominique doit cesser son partage. Ok. Moi, j'aimerais bien ça. Bougez pas. C'est le fun, ça. Au haut de ton écran... Euh... Justement, tu vas pouvoir voir apparaître partage et cesser le partage ou arrêter le partage. Ah, je pense que là, je vais pouvoir. Donc, oui, maintenant, nous si voyons l'écran moi... de qui, voilà. OK, donc vous voyez avec « Moi, je partage » Oui. Parfait, merci. Alors, je vais vous montrer dans « Moi, je partage » une partie, euh, peut-être… Euh, un petit peu particulière. Euh, bon, bien sûr, Dominique en a parlé, les cours, banques de questions, activités interactives. Moi, je vais vous parler des Canvas, Canva de cours et Canva de page. Canva de cours. En fait, quand vous arrivez dans Moodle, par exemple, j'ai euh, un cours ici là, que dans lequel je me pratique. C'est la page blanche. Donc, Moodle euh, nous permet euh, non seulement d'être linéaire, comme c'était avant, mais d'aller beaucoup plus loin en mode édition. Donc, comme vous le savez, je peux aller, par exemple, dans une section vide ici, en mode édition, faire un peu comme, bon, comme on a toujours fait avec Moodle, mais aller plus loin avec l'éditeur euh, du récit qui me permet vraiment de faire la mise en page. Donc, je peux glisser des blocs. Euh, par exemple, je voudrais ajouter, euh, tiens, un titre, ajouter un paragraphe et ainsi de suite. Mais ça, ça suppose deux choses. Ça suppose que je connaisse assez bien euh, le fonctionnement de l'éditeur et surtout que j'ai une idée de la structure que je vais avoir de mon cours, ce qui n'est pas évident au début. Alors, c'est pour ça qu'à la place, on va vous proposer des canvas. Donc, je reviens ici. Alors, des canvas de cours qui sont euh, une espèce, ben un canvas, c'est euh, une coquille. Donc, on va aller voir, par exemple, pour le primaire. Alors, la primaire, si je vais voir, bon, vous avez les cours, vous avez les canevas de cours et je vais tantôt vous parler des canevas de page. Si on regarde les canevas de cours qui vous sont proposés ici, bon, il y en a un de Dominique Gagné, justement. Vous pouvez le voir, l'observer et vous pouvez le télécharger pour l'utiliser. Donc, évidemment, je vais aller voir avant ce qui a l'air. Et puis, bon, si j'arrive par exemple ici à la page de bienvenue. Ça me donne une idée à quoi il ressemble. Bon, plan de travail, par exemple, avec les semaines. Donc, j'ai déjà toute une structure, autant au niveau du menu, oui. au niveau des pages, qui est là, qui est prête. Euh, mathématiques, français, vous voyez, ça ouais, déjà C'est pareil. Alors, haut. Et... ce que je peux faire, c'est aller récupérer ce cadre-là, être... qui est la coquille. Donc, euh, une des façons de faire, euh, c'est par exemple, m'ouvrir un cours, un cours quelconque. Je vais revenir à mon cours où j'étais tout à l'heure. Soit me créer un nouveau cours ou soit partir d'un cours existant et importer le Canva. Donc, le Canva ici, euh, je, bon, je suis toujours dans le cours et Canva primaire. Je suis allé le visiter et ce Canva-là m'intéresse. Je vais télécharger le fichier. Donc, on me propose de le télécharger. Je l'enregistre. Je l'ai déjà fait, donc euh, je vais annuler. Et ensuite, je vais ici dans un de mes cours, dans l'engrenage en haut, je vais aller faire une restauration. Je vais aller demander de restaurer. Là, vous allez voir, il n'y a pas de danger. Euh, je suis dans ce cours-là, mais je peux le restaurer ailleurs. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est prendre ma sauvegarde que j'avais tout à l'heure, la glisser ici. Cliquer sur restaurer. Et là, ils vont me proposer euh, les parties que je veux restaurer, mais je vais faire restaurer le cours au complet. Donc, Bon, voilà comme ça. Donc, j'ai qu'à aller à la fin et continuer la restauration. Je ne poursuivrai pas pour ne pas perdre de temps. Je l'ai déjà fait ici. Alors, je suis encore dans, euh, à ma commission scolaire, dans mon cours et j'ai restauré. Je vais le remontrer une autre fois pour être bien certain. Donc, quand votre cours ici, je vais dans un cours que j'ai. Dé... Euh, pardon, je vais aller ici dans un cours que j'ai déjà. Ah, je n'aurais pas dû le fermer. Je vais aller dans mon cours test. Voilà. Donc, je vais dans l'engrenage. Je vais le restaurer. Donc, je clique. Je vais le refaire parce qu'il y a une petite étape. et Je m'aperçois que j'ai passé un peu vite. Donc, quand je restaure, je peux le restaurer comme nouveau cours. Donc, c'est pour je n'ai pas besoin de créer un cours dès le départ. Je peux restaurer dans un nouveau euh, cours. Je vais l'avoir un petit peu plus loin. Voilà, ici. Je t'ai passé trouver tout à l'heure. Donc, restaurer comme nouveau cours, c'est important. Et puis, dans la catégorie que je veux. Okay? Donc, je pourrais l'intégrer dans un cours, mais c'est préférable peut-être comme nouveau cours. Alors, je vais retourner ici. Et euh, je vais aller retrouver mon cours que j'ai restauré. Attendez un petit instant. Je n'aurais pas dû fermer ma fenêtre. Voilà, je vais aller chercher ici. Donc, le cours que j'ai restauré, Canva primaire. Alors, vous voyez, j'ai la structure que j'avais tout à l'heure, mais là, je suis à ma commission scolaire, donc j'ai mon Canva de cours. Et puis là, tiens, la page de bienvenue, elle est déjà prête. Bien sûr, ce n'est pas mon texte à moi, mais je peux le modifier facilement. Donc, en mode édition, je vais sortir l'éditeur et je peux aller facilement ici modifier le texte. Je peux aller plus loin, même si je veux avec l'éditeur. Ou là, contrairement à tout à l'heure où j'avais la page blanche, j'ai vraiment une structure complète. Je peux dire, par exemple, bon, l'astuce ici, euh, ça me plaît pas, je peux l'enlever. Bon, je peux jouer là-dedans. Donc, j'ai déjà une structure, j'ai déjà quelque chose, je ne pars pas avec rien. Et puis, j'enregistre. Donc, j'ai la coquille, j'ai toute la mise en page qui est là, qui me permet, au départ, d'avoir un menu, d'avoir une structure qui est très intéressante. Donc ça, c'est ici. Je reviens euh, non je vais retourner au début. Donc dans Moi, je partage. On était allé dans Canva de cours. Là, ce que je fais présentement, je le fais rapidement, mais si vous allez au bas de la page, vous avez la vidéo qui vous l'explique déjà. Donc ça, c'est le Canva de cours. Donc c'est la grille, c'est la coquille de tout le cours, mais moi, je peux arriver ici dans mon cours et dire, par exemple, pour mathématiques, là, comment je vais structurer arithmétique, géométrie? Bon, j'ai déjà quelque chose, mais j'aimerais ça un peu plus étoffé. Alors, je peux aller dans, euh, pardon, ici, au lieu d'aller dans Canva de cours, je vais revenir en arrière, je vais aller dans Canva de page. Donc, je peux avoir un Canva pour une page seulement, euh, juste la page. Alors, je vais aller cliquer ici. Et là, j'arrive sur un site qui s'appelle CodePen. Dans un dossier Canva de page récit. Alors, ça, c'est des Canva de page, et puis là, vous en avez plusieurs. Donc, vous visitez, faites le tour et puis vous dites, euh, tiens, tiens, tiens, moi, là, j'aimerais ça présenter ici avec un trois colonnes. Je vais le regarder un peu mieux, là. Ouais ça, ça m'intéresse ici, ça serait intéressant. Je ne suis pas assez habile pour le faire avec l'éditeur, donc je vais aller le prendre ici. Alors, ce que je fais, je vais utiliser le code. Je ne connais pas le code, je ne sais pas comment programmer. Ce n'est pas important. Je vais simplement CTRL-A, euh, surligner le code au complet et le copier. Je vais aller dans mon cours ici. Puis je dis, tiens, j'aimerais ça que ma page arithmétique et les autres soient de ce style-là. Juste la page, pas le site au complet. Alors, je vais dans l'édition. Je vais éditer ici. Et là, on a un petit onglet ici qui est le symbole de, de, de, de codage. Donc, je clique là-dessus, c'est du code. Je vais enlever ce code et remplacer par celui que je viens d'aller chercher. Et voilà, j'ai ma page avec la structure. <rire> là, ce qui me reste à faire, c'est ici, évidemment, changer le texte ou même y aller un petit peu plus euh, avancé avec l'éditeur. Mais je ne parle pas qu'une page vide, j'ai une structure qui est complète. Et cette structure-là, elle m'intéresse, je regarde ça, ça fonctionne bien. Je vais revenir ici pour qu'on voit mieux. Donc, maintenant, arithmétique, j'aimerais ça le subdiviser comme ça. Mais euh, ça prend une structure aussi qui est assez euh, uniforme dans mon cours. Je pourrais aimer faire la même chose en géométrie. Bien, je vais aller en géométrie, je vais aller là aussi, ou en mesure. Je vais aller en mode édition. Je vais aller éditer et simplement remplacer le code. Même chose là aussi, je pourrais remplacer. Puis cette page-là va devenir avec la même structure. Je change le texte et tout. Donc, c'est ça qui est l'avantage des canvas de page, c'est de ne pas arriver tout de suite, canvas de page et canvas de cours, de ne pas arriver tout de suite avec euh, un cours complet ou une page à zéro. Je peux avoir la structure, la coquille, elle me plaît, je vais la visiter, puis je pars avec un cours, il y a des petites choses dans le cours que j'aimerais changer qui ne sont pas assez complètes pour moi, je vais y aller plus précisément avec des pages, où, Là je vais aller visiter sur CodePen, aller euh, prendre le code, et puis, euh, regardez, il y en a de toutes les sortes, je vous incite à aller visiter. Vous aimeriez, par exemple, euh, bon, avoir une structure de cette façon-là, après l'autre, avoir comme ça ici avec des onglets, ça c'est un peu plus compliqué à faire. J'ai qu'à aller prendre le code et aller remplacer le texte. Donc, c'est à ça que servent les Canevas, Canevas de cours et Canevas de page, qu'on retrouve dans « Moi, je partage ». Alors, je répète, je suis allé vite, mais peu importe, quand vous cliquez sur une de ces cases-là, vous avez la vidéo à laquelle vous pouvez vous référer pour voir… Euh, Comment c'est fait? Alors voilà, je pense que ça fait le tour. Je vais euh, passer ça à Dominique. Merci. Dominique, euh, es Dominique, ton micro, ton micro oui. Et voilà. Est-ce que vous voilà. pouvez me confirmer que vous voyez mon écran présent? Oui, on voit ton écran et on t'entend. Super. C'est deux. C'est bien ça. Alors, moi, je vous fais la démonstration maintenant de comment faire un dépôt. Alors, euh, merci beaucoup, Guy. Tu nous as bien montré comment aller chercher des trucs qui sont déposés. Maintenant, comment qu on, on veut que ce soit le plus simple possible pour les enseignants, à nous partager leur création? Alors, comment faire ceci? bien évidemment que je vais euh, commencer sur le site, euh, non pas sur mon site à moi, je vais commencer ça sur, j'ai presque pas assez d'onglet d'ouvert. Bon voilà, sur le site, moi je partage. Donc euh, en passant la démo de Guy, c'était bon pour un canvas de votre cours et pour un canvas de votre page, mais c'est à peu près la même chose pour euh, aller chercher un cours model, aller chercher une banque de questions. Puis encore une fois, comme il le dit souvent, là dans le bas de chacune des pages, bien, il y a toujours un vidéo explicatif. Mais comment faire un dépôt puis où aller? Bien, on a mis au tout début, on veut inciter surtout, c'est sûr que c'est ça qui est, qui est important, inciter au partage. Alors, c'est la première chose qu'on voit dans haut de la page, zone de dépôt pour partager. Alors, quand je vais là, j'ai euh, encore une fois des vidéos explicatives qui vont m'accompagner pour cette démarche-là, soit pour une banque de questions, soit pour un cours complet, soit pour un canevas de, de cours. Admettons que je veux partager un canevas de, de cours ou non, tiens, un cours complet, c'est c'est plus commun. Donc, je veux partager un cours que j'ai réalisé, qui est sur mon serveur Moodle, puis je veux le partager avec Risfad pour qu'il soit disponible à la province. Alors, moi, je ne veux pas regarder de vidéo pour comment faire, je le sais déjà. Je me fais, euh, je me fais dire que la deuxième étape, c'est de remplir un formulaire. OK. Donc, en cliquant sur ce lien, je me fais offrir un formulaire que je vais euh, répondre de façon très rapide. Euh, donc, vous voyez qu'on doit s'identifier, identifier la discipline, le degré. On nous demande, c'est très important numéro 5 de confirmer que tout ce que nous partageons est bien libre de droit. C'est clair que ça, c'est un, une embûche parce qu'il y a peut-être quelques enseignants qui ont beaucoup de contenu qui ne sont peut-être pas libres de droit, mais on leur demande de peut-être faire le ménage. Là. Peut-être le faire avant de nous partager les contenus euh, pour que ce soit réellement libre de droit. Puis bien là, on doit identifier par la suite qu'est-ce que je suis en train de partager. Pour bon, Moi, si c'est un cours complet, la suite va être différente de si je veux partager un formulaire seulement. Parce qu'on comprend rapidement, là, les formulaires Google, les questionnaires Microsoft, ce n'est qu'un lien qu'on a à partager, c'est relativement simple. Mais quand c'est quelque chose comme un cours complet ou une banque de questions ou un canevas de, de cours, la démarche est un peu plus complexe, donc c'est ce que je choisis. Je me fais proposer donc cette deuxième page de questions-là, il m'en reste juste deux. Puis bien, la prochaine étape, c'est de cliquer sur ce lien pour ouvrir une zone de dépôt. Donc, on a utilisé l'outil d'un un fichier qui peut recevoir des dépôts de OneDrive. Puis là, ben oui, OK, sélectionner des fichiers. Alors là, je suis invité à aller sélectionner des fichiers sur mon ordinateur. Par exemple, je prends une image ici. Puis là, je dois me nommer, OK, euh, puis le charger dans le OneDrive de Récifade. Donc, je me fais dire que ça a réussi. En passant, nous, on a été avertis à la seconde où il y a eu un dépôt qui a été fait. Mais ce n'est pas terminé parce que moi, je suis en train de répondre à un formulaire. Puis, si je prends bien soin de bien faire les choses, je peux... Je devrais continuer à répondre. Bon, dans le pire des cas où un enseignant ferait ça, puis qu'il arrêterait, puis qu'il ne qu ferait pas la suite, mais nous, on a quand même son dépôt, puis on a son nom. Ce ne sera pas évident de le retrouver, euh, mais moi, je, je, je serais supposé de continuer, puis de répondre au formulaire au complet en disant que j'avais un dépôt de fait, puis non, je n'ai pas besoin de lien parce que je ne l'ai pas pris chez nous dans mon Google Drive ou dans mon OneDrive pour vous envoyer l'hyperlien. j'ai utilisé… Euh, votre dossier de dépôt, puis il ne me reste qu'à envoyer le formulaire comme tel. Puis là, pour une deuxième occasion, on a été averti qu'il y a un dépôt qui a été fait, puis bien là, on a toutes les informations, le courriel de la personne, etc. Mais tout ceci implique que j'avais le fichier de mon cours complet. Alors ça, c'est le bout qui manque. Donc moi, je vais vous montrer à l'instant comment je pourrais bien faire pour obtenir le fameux fichier que j'ai utilisé. Là, j'ai juste envoyé un fichier de JPEG, mais théoriquement, j'aurais dû envoyer le fichier de mon cours complet. Pour générer un fichier de mon cours complet, je prends le même exemple que tantôt, par exemple le cours de, du canevas du récit du primaire, ça c'est mon cours, mais comment je fais pour obtenir un fichier de ce cours-là qui est exportable? Avec Moodle, ça se passe dans l'engrenage, donc dans l'administration du cours, et tous les enseignants ont les droits suffisants pour effectuer cette tâche-là, ils n'ont pas à faire appel à leur service technique. Ils peuvent aller dans l'administration de leur cours et ils peuvent sélectionner « sauvegarder » Puis, répondre à un paquet de questions, à savoir qu'est-ce qui va être inclus dans la sauvegarde. Souvent, c'est stratégique de ne pas laisser les, les utilisateurs inscrits, donc les noms de tous les élèves et le nom de l'enseignant. Mais, à part ça, en général, on laisse toutes les crochets, puis on passe à la dernière étape. Et puis, on, on active la sauvegarde, tout simplement, qui va générer un fichier MBZ qui va être carrément sur mon ordinateur, dans mon, dans mon dossier de téléchargement. C'est ce fichier-là que je vais être invité à déposer dans le processus que j'ai fait juste avant. Et ça, ça ben, j'attendrai pas que ça se produise. C'est clair que si j'ai un cours qui est relativement volumineux, ça peut prendre même des minutes, là, pas juste des secondes, cette opération-là, que de sauvegarder, dépendamment de la quantité de contenu que j'ai. Et puis, euh, ben, juste après ça, oui, oui, oui, c'est encore à moi. Votre rôle à vous, à titre de Récit local, puis on est bien content de vous présenter Moi, je partage en priorité euh, au Récit, euh, parce que vous êtes une clientèle en or pour ça, parce que vous allez être notre courroie pour rejoindre, évidemment, une masse critique d'enseignants qui vont partager. Votre rôle à vous, c'est de connaître le mouvement, évidemment, connaître le site, le site dans son ensemble, donc ena.recifad.com, euh, la portion du site particulièrement pour Moi, je partage. Puis aussi connaître les types de ressources qui sont partageables, qu'on encourage à, à partager. Euh, un autre grand rôle, c'est d'en faire la promotion de Moi je partage, promotion du mouvement dans votre CSS auprès de vos enseignants qui utilisent déjà euh, et auprès de vos enseignants qui créent des contenus, soit dans Moodle, soit dans Teams, soit dans Classroom. Euh, puis, euh, évidemment, de solliciter ces fameux enseignants en art qui sont des créateurs de ces contenus-là pour euh, les faire participer à Moi, je partage. Et à cette diapo-ci, un peu comme la première ou la deuxième diapo qu'Étienne nous a présentée au début, j'aimerais recevoir, puis vous avez tous un droit d'écriture dans notre diaporama, là, j'aimerais recevoir vos écrits euh, pour nous prouver à nous tous qu'il y a un grand nombre de récits locaux qui, euh, parmi ceux qui suivent l'atelier, là, qui pensent qu'ils ont des enseignants dans leur CSS qui, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, vont nous partager des contenus. Donc, le but de cette diapo-ci, c'est qu'on génère un sentiment de tous que, ben oui, ça se peut, ça va marcher. On peut trouver des enseignants qui vont être euh, « game » de partager leur contenu, un petit peu comme la première vidéo qu'Étienne nous a montrée au début. L'enseignante qui dit, ben, tant mieux si ça sert à d'autres. Je ne me, me pense pas meilleur que les autres, mais... Euh, voilà, j'ai pris un certain temps, euh, puis ça me fait plaisir de partager mes contenus euh, qui ont les caractéristiques que l'on recherche, c'est-à-dire interactifs, qui, qui offrent des rétroactions aux élèves. Euh, alors, à vous la parole, peut-être que parce que je suis, euh, je reviens en arrière, peut-être parce que je suis en plein écran, je ne verrai pas les écritures de certains. Euh, mais je vous invite à écrire carrément dans un des rectangles pour nous dire, moi, euh, mon nom, mon CSS... En mathématiques, je connais un prof, je suis pas mal sûr qui va vouloir partager ses contenus. Euh, ou bien moi-même, à titre de conseil pédagogique, j'ai un vieux cours que j'avais déjà préparé il y a un certain temps. Ou un questionnaire que j'ai eu à faire pour accompagner un enseignant. Vous aussi êtes des créateurs de ces contenus-là, interactifs, rétroactifs, etc. Donc, je nous laisse quelques secondes pour recevoir vos écrits. Le but, je le précise encore, c'est qu'on ait le sentiment que, ben oui, ça, ça, ça peut très bien marcher. On peut rassembler une masse critique d'enseignants, de partageux, euh, qui vont faire en sorte que le site, ce ne sera pas juste un contenant. Il y a déjà pas mal de contenu, mais il pourrait y en avoir beaucoup dans pas trop de temps. Je me permets de faire une demande présentement dans la région de, de Chaudière-Appalaches-Québec. On recherche des contenus de physique donc, si vous aviez des gens qui étaient enclins à partager des contenus de physique, il y aurait des preneurs, physique 5 cinquième secondaire. Je me sens comme dans un téléthon, si on y dans telle région, là, on, on met au défi les gens qui sont ici ou ça, <rire> on va réussir. Peut-être que ce serait une des stratégies dans les idées folles, tantôt ça aurait dû sortir, là. on devrait faire un téléthon, un téléthon moi je partage. Donc, on a Joanne qui nous dit qu'à a Vallée des tyrans premier cycle école virtuelle. Ah oui, particulièrement dans des contextes qui sont très actuels, là, des écoles virtuelles, il y en a qui ont créé des choses intéressantes. Guillaume, des cours de bio en FGA. Excellent. Puis là, je vois qu'il y a deux, trois cases où il y a des gens qui s'apprêtent à écrire avec peut-être une petite gêne. Je ne suis pas certain que ça va marcher. En passant, ce n'est pas un engagement. C'est juste un... Moi, je pense que dans mon CSS, moi, personnellement, j'ai minimum quatre, cinq profs, qui, dont une qui a déjà même fait une vidéo, qui vont assurément partager leur cours Moodle au grand complet. Je n'ai même pas encore euh, pris le temps de, de solliciter mes enseignants sur des choses un peu plus légères, c'est-à-dire des questionnaires... Euh, Microsoft Forms ou des barèmes dans Teams, etc. Mais je suis persuadé que je vais, je vais réussir à, à rassembler quelques enseignants qui vont se rendre jusqu'à faire l'action de partager. Dominique, on peut ajouter peut être que le, le, le document PowerPoint, même après la, la rencontre, il sera encore disponible pour écrire. Tout à fait Donc, euh... et j'entends bien. Puis étant donné qu'on termine à i 45 j'ai le réflexe d'oser passer à la prochaine diapo. Euh, on va s'occuper du marketing aussi parce que ce genre de mouvement-là, ce genre de désir-là d'encourager de, des partages entre les enseignants, c'est clair qu'on n'est pas les premiers à penser faire ça. On pense qu'on va quand même réussir avec un impact assez intéressant parce qu'on va aussi s'occuper du marketing. On, on le dit souvent, là, dans notre merveilleux nouveau monde, il y a deux, les, les deux grands géants qui nous gèrent, là, ce sont les finances. Et encore, ces dernières années, c'est encore plus le marketing qui décide d'un paquet de choses. C'est important. Puis, euh, on s'engage, Étienne nous l'a dit tantôt, c'est déjà fait ou ça va être fait incessamment, un courriel d'un directeur général à tous les autres directeurs généraux euh, qui va les inciter à faire de même parce qu'on sait que la CSSBE a fait un grand bout de chemin déjà avec une énorme quantité de cours qui, qui ont pris beaucoup de temps à être construits, puis à être peaufinés, puis à être améliorés par plusieurs enseignants qui sont déjà tous partagés dans Moi, je partage. Euh, on va aussi euh, vous offrir plusieurs courriels modèles, donc, moi, je vais me prendre, moi, à titre d'exemple, parce que je suis aussi encore récit local à 50 de mon temps. Donc, je vais envoyer des courriels à mes enseignants pour les solliciter. On va vous partager ces courriels-là dans le réseau des récits. On va aussi faire des pubs dans les médias sociaux avec peut-être des suivis de quantité. À, euh, voici, on a cette semaine tant de partages qui ont été exécutés, avec même peut-être préciser des noms de personnes. C'est juste bien si on les félicite. Sûrement qu'on va travailler fort pour s'associer à Campus Récit, pour aller associer des badges à tout ça aussi pour les généreux euh, enseignants qui vont nous partager des contenus. Vos suggestions, commentaires, Étienne, tu animes cette partie? Donc, euh, on, la présentation tire à sa fin. Vos suggestions, vos commentaires, comment est-ce qu'on peut faire pour que ce mouvement-là prenne de l'ampleur? Pour amener les gens qui créent des contenus à les partager. Parce que moi, je crois beaucoup à ça. Je crois qu'ensemble, on, qu on peut faire des grandes choses et qu'on euh, aurait tous avantage à tirer profit du travail de chacun. Donc, questions, su suggestions, commentaires? De voix peut-être en même temps. Hein, parce que. Oui, oui, papa, prenez la parole. Donc, offrir des sessions de partage accompagnées, c'est une bonne idée. La prochaine diapo va dans ce sens-là, c'est super intéressant, ça. Oui, le nouveau badge. Moi aussi, quand Stéphane en a parlé tantôt, j'ai pensé en plein à ça. Donc, d'autres commentaires, d'autres idées, vos, vos, euh, votre appréciation générale de l'idée? Moi, je partage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à nous dire là-dessus? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Est-ce qu'on rêve de quelque chose qui est utopique? Est-ce qu'on est fou? Oui, est-ce qu'on est fou? Oui, vous êtes fou. <rire> C'est bien, ça. On s'assume comme ça. <rire> <rire> Rien de moins que le nouveau YouTube. <rire> euh, je le répète, Dominique l'a bien dit, on, on, on demande de partager des contenus Moodle, mais on prend des contenus Teams ou euh, Classroom là, sans problème aussi. Le but, c'est de partager des ressources là, euh, interactives pour les enseignants. On croit beaucoup en la valeur ajoutée justement de la rétroaction qui peut être préprogrammée avec des outils numériques. C'est dans ce sens-là qu'on a inventé le fameux mot « inter-rétroactif ». Euh, parce que ça, c'est comme d'avoir un enseignant en arrière de chacun des élèves. L'élève réfléchit, euh, se positionne, et, il répond à une question. Puis là, il ne se fait pas juste dire « bon, pas bon », il se fait offrir potentiellement de la rétroaction pour vraiment l'aider à apprendre. C'est ça, les outils numériques, dont Moodle, ou Teams ou Classroom, qui nous permettent de faire, qui ont vraiment un potentiel d'apprendre plus efficacement, puis ça, on veut que ça se partage davantage pour que ça soit utilisé parce que c'est long à faire, à préparer, à créer. Je reviens sur le mandat qu'on aimerait vous confier sur le fait de, quand vous voyez un enseignant qui a, qui a préparé quelque chose d'intéressant, de, de qui serait bon à partager, ben de lui dire hey, de, tu peux partager, euh, sois pas gêné il euh, y a plein de gens qui ont partagé des choses qui sont pas parfaites mais ça va donner un coup de main aux, aux autres enseignants du Québec donc d'inciter le partage puis de, de, de, de quitter à le faire avec lui donc euh, ça, je pense que tout le monde va en tirer profit Est-ce qu'on peut se permettre des questions à l'oral? Oui, oui, tout à fait. OK, mais euh, ben moi, j'ai une, une, une question, réflexion. Euh, en fait, je, je, je tripe vraiment sur votre projet. Je trouve ça euh, super intéressant, puis d'autant plus que c'est euh, au réseau par le réseau. C'est comme un cadeau à nous de nous. C'est vraiment euh, merveilleux. Maintenant, euh, je, je conviens que... Euh, euh, Étienne, tu disais euh, que ça peut aider, ça ne peut pas nuire, mais comment vous allez travailler la qualité, je vais dire qualité, oui, je vais le dire, euh, de ce qui est partagé. C'est-à-dire que euh, si un enseignant vous propose de mettre une activité qui euh, cadre pas, mettons, dans, les, dans, qui ne permet pas le développement de certaines compétences du programme, est euh, très, très champ gauche, ou etc., là, je veux dire, je sais que tout le monde fait de son mieux, puis je... je, je j'abonde vraiment là-dedans. Mais est-ce que vous offrez aussi un service d'accompagnement pour, mettons, bonifier ou, tu euh, euh, ou, sais, mettons, ça peut être aussi au niveau technique. Là, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans le cours. Euh, est-ce que, est que, dans le fond, vous avez un filtre avant de le, de la mettre, de le mettre sur la plateforme? Présentement, le seul filtre qu'on a, c'est le respect des droits d'auteur. Okay. Donc, s'il y a des images qui ne sont pas libres de droit, c'est des contenus qui reviennent de maisons d'édition, de choses comme ça, on ne le partagera pas. Okay. Mais euh, c'est certain que dans le temps, si on a beaucoup de partage, on va euh, solliciter les gens pour nous aider à filtrer les choses et à les améliorer. Mais pour l'instant, c'est notre seul filtre. Donc, quelqu'un qui, qui veut partager une activité qui a des fautes à l'intérieur, on va le partager tant que les droits d'auteur sont respectés. Parce qu'on se dit que c'est peut-être une idée qui est intéressante, mais que quelqu'un d'autre va reprendre, va corriger les fautes, va mettre ça à sa sauce puis euh, ça ouais. va fonctionner. Euh, au point de vue pédagogique, présentement, c'est on on, toujours hasardeux de s'aventurer à juger le travail des autres. C'est pour ça, ça qu'on ne veut pas présentement rentrer dans une structure comme ça. Ce qu'on avait pensé, c'est de, de, de, de mettre, quand ça, le mouvement va être plus avancé, un système de, de, de, de, de pas de like, mais un peu comme ça où les gens validation, venir, par les paires, ou de... validation par les pairs par les pairs ou quelqu'un pourrait venir euh, dire Bien, ça c'est super bon, venir, venir l'indiquer. Et qu'on pourrait avoir un système de recherche là, par, euh, par euh, code. Là, okay, comment est-ce que ça a été coté par les pairs? Mais nous autres, on ne veut pas s'embarquer dans. dans dans la validation de tout ce matériel-là parce qu'on n'est pas des spécialistes de toutes les disciplines puis on n'a pas la compétence pour ça. Donc, pour nous autres, présentement, c'est de pas de respecter les droits d'auteur. Puis le restant, bien, on va confier à la communauté le fait de filtrer tout ça. Est-ce que ça serait pas… j'ai n'ai pas navigué au complet, là, donc je ne le sais pas, mais dans une section éventuelle à propos ou etc., d'indiquer finalement qu'il n'y a, a, qu a pas une révision… Que, que qu'il revient à l'enseignant de choisir les activités pédagogiques, qui, etc., bla, bla, bla, bla, bla comme pour le mentionner, finalement, là. C'est mm. euh, une suggestion. Mon autre suggestion, c'est pour les droits d'auteur, là, euh, euh, pour nous, récits même, je, je le dis avec des pincettes, c'est peut-être quelque chose qui est plus acquis, mais il me semble que quand... Bien là, Dominique, je te vois euh, faire ça de la tête. Dans le réseau, c'est pas toujours aussi clair que ça peut l'être. Donc, est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là... tu sais Tantôt, j'écrivais euh, offrir des sessions accompagnées, bien, euh, sans que ce soit une formation sur les droits d'auteur, parce que je, je sais pas à quel point c'est sexy, mais euh, comment on peut accompagner finalement les enseignants à... Euh, à avoir, euh, mais même pas cette sensibilité, mais à savoir comment euh, vérifier, valider tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est, qui est prévu? C'est pas prévu présentement, mais ça va l'être, parce qu'on va, en, tout cas, on va je vais en parler aux autres, mais je trouve que c'est une très bonne idée. Bien, je pense qu'il y a des besoins, en fait, à ce niveau-là. Fait que, fait que c'est super. Puis dans le fond, le, le, le fait que là, ça vient de l'enseignant, qui veut le partager, c'est peut-être justement un, un, bon, un bon moment de, de venir dire... Euh, Hey, juste deux petites secondes sur les droits de voteurs. Bref, ça peut être oui. un, un beau contexte, un prétexte finalement pour euh, aborder ça. Mais euh, bravo vraiment à votre, c'est wow, bravo. Puis euh, la mise en page, tout ça, c'est euh, on Bien, Merci beaucoup pour le commentaire. Donc, on, notre présentation tire à sa fin. Donc, ils vont, je passe la parole, pour nous parler de, de, de notre accompagnement qu'on fait de façon euh, quotidienne. Est-ce que mon micro fonctionne? Vous m'entendez? Oui. Super. Ouais. Donc, euh, IJA, c'est intervention juste à temps. Donc, euh, c'est possible pour euh, vous, pour vos enseignants aussi, partenaires. Euh, en fait, pour tous ceux qui sont euh, impliqués là, au niveau de la formation à distance, qui, par rapport, entre autres, à ce qu'on se discute là, ce matin, euh, à savoir comment je fais pour récupérer un canevas, ou comment je fais pour partager, ou j'ai une question euh, euh, spécifique à, par rapport à l'usage des outils qu'on distribue, mais sachez que sans rendez-vous sur la, la chaîne de Whereby, c'est possible de nous rencontrer selon la plage horaire là, qui est ici dans la, dans la pastille, donc, euh, il arrive parfois euh, deux personnes en même temps. Puis euh, souvent, les gens s'instruisent euh, aussi de l'expérience des autres. Donc, euh, je vous encourage à passer nous voir pour toute question. Aussi, ça vous décharge si euh, un de vos profs euh, dans votre milieu euh, a une question pointue, bien, il, y a, il y a cette possibilité-là pour vous de les référer à notre équipe. Donc, ça évite là, euh, de vous sentir un peu coincé là, par le temps, par différentes âges. Donc, vous nous les référez, puis ça va nous faire plaisir de les accompagner là-dedans. Merci. Je passe la parole à Nathalie ou à Étienne, je crois. Euh, pensez -moi. Je pense que c'est moi. Juste peut-être dans le clavardage, hein, il y avait des, des réflexions très intéressantes. Donc, je vous invite peut-être à aller parcourir. Faites quelques retours en arrière. Donc, on avait des suggestions aussi d'aller euh, aller repérer les ambassadeurs qui partagent déjà sur d'autres euh, médias, d'autres réseaux. Après, on disait de, de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de critères pour euh, euh, dans le but de ne pas décourager les enseignants qui désiraient soumettre du contenu. Donc, on a plein, plein de, de, de belles, belles suggestions, de beaux commentaires ici. Donc, euh, j'en ai lu quelques-uns, mais je vous invite à les parcourir de votre côté. Donc, sur ce, euh, si vous avez des questions, on va rester encore quelques minutes, mais ça marquerait le mot de la fin. Donc, euh, je vous rappelle d'inciter vos enseignants à partager et à venir déposer vos, nos contenus. On va se faire un plaisir de les distribuer. Très bien. Alors, on reste sur place quelques questions. Sinon bien, on vous souhaite un excellent dîner. On se retrouve cet après-midi pour d'autres ateliers. Puis n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur les périodes didactes. E Alors, au nom de toute l'équipe du Récifat, bien, je vous remercie d'avoir été là. Puis au plaisir de collaborer avec vous. Puis que vos enseignants collaborent avec nous aussi.